Bonjour et merci. Mm. Alors vous avez de lourdes. Mm. Comment est-ce que vous est Il est 6h00. Dans certains pays, il est 7h. Je demande la grâce pour pouvoir euh, vous passer ce message je reçois les paroles appropriées que je parle sans être interrompu ni distraite beaucoup d'entre vous vous êtes en pleine éclosion voilà vous êtes en éclosion et votre problème je dirais c'est dans votre entourage. Il y a des gens autour de vous qui pensent que... Il y a des gens qui vous font penser, voilà. Que, voilà, comme tu as une bonne situation, tu as une voiture, tu es marié, tu as des enfants, tu ne devrais pas chercher plus que ça. Tu as... Euh, un peu comme si tu as 15 de moyenne. Quelqu'un a 7 ou 8. Alors qu'il espérait, il avait étudié pour avoir 4 de moyenne. Il s'est retrouvé à avoir, en train d'avoir 8. Et il voit, toi, tu as 15. Il se plaint. Et tu te plains pourquoi Il faut être satisfait de tes 15 que tu as eues. Moi, j'ai 8. La personne ne connaît pas que. Toi, tu as demandé. Tu as étudié pour 19 de moyenne ou 20 de moyenne. Tu as prié, Seigneur, donne-moi 20 de moyenne. Tu as cours de répétition, tu la nuit. Quand tout le monde dormait, tu ne dormais pas, alors que lui dormait. Et malheureusement, beaucoup d'entre vous, vous êtes des enfants qui peuvent avoir, hommes et oh, femmes, à 19 de moyenne. Et vous êtes entourés par des gens qui sont... Sur 4-8 de moyenne. Vos gars là, vos soeurs, vos cousines, vos meilleurs amis là. Les gens à qui vous vous confiez tous les jours. Voilà. On va acheter la maison de 200 000 euros. Hé, maman, moi je suis en location depuis 20 ans. Tu es bien, tu vas acheter la maison. Hé. Il te faut les amis qui vont rester te dire j'ai acheté ma troisième maison de 500 000 euros oui mais toi tu devrais déjà tu, 200 000 euros c'est petit allez prends encore une autre maison ton entourage peut tuer ta vie tu ne sais même pas ton entourage peut tuer ta vie Donc voilà c'est dimanche, 6 heures, tout le monde donne. non on se réveille à 9 heures le dimanche, c'est quand même le dimanche, non. On sait pas que toi tu es depuis, depuis depuis 4h30, tu as déjà prié, tu as déjà prié, tu as déjà, mince, à 6 heures là tu as déjà fait beaucoup de choses. Tu as déjà 4-5 clients, tu as déjà commencé à pointer. J'ai écrit hey, à 4-5 clients. On a déjà dit qu'on va te faire un paiement de 500 euros dans la journée. Pendant que certaines personnes sont en train de dormir, c'est les 10 heures qui vont un peu checker leur téléphone pour voir. Écoutez, ne vous mélangez pas avec les gens. Vos rêves. Vos rêves. Tu as vu que tu veux que tes enfants partent dans les grandes écoles. Tout le monde peut dire, je vais la Bentley Tout le monde peut dire, je vais la Bentley C'est facile à dire. Toi-même, tu peux dire ben non Prononcer Bentley est-ce que c'est difficile? Va voir le boutiquier du quartier. Il peut prononcer le mot Bentley Tu dis Lamborghini. Tu vas -y, vas -y, vas -y. Il va dire, il va dire, laminini. Il va dire. Tout le monde peut prononcer le mot-là. ce n'est pas tout le monde qui saura ce qu'il faut faire pour arriver là-bas. Vous serez déçu que Beaucoup de personnes qui vous entourent actuellement ne sont pas prêtes à payer le prix pour monter. Beaucoup ne sont pas prêtes à payer le prix pour monter. Toi, tu te retrouves, tu es la seule personne. Partagez ma vidéo si ça vous plaît et laissez des likes aussi. Baby, come down Calme-down. Oh la la la la down. Bon, les numéros sont là. Le 680. 237. Plus 237, 680. 711-0701. 680-711-0701. Bonjour, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. C'est 00237-693-50-226. 22 66. qui vous dérange ce qui vous tue et vous ne savez même pas vous êtes à côté des personnes que votre vie votre mode de vie que vous avez actuellement c'est leur vie de rêve et ils ne savent même pas que tu n'as même pas encore commencé que le que coq, le coq est sympa, il aime trop ça. Je vais le nommer encore, on va lui donner le nom. En tout cas, il fait son travail. Je me, je me plains pas de lui parce qu'il est au pointage. C'est ta vision qui va déterminer l'heure à laquelle tu te réveilles. Il y a les lives que je fais souvent ici pour me dire que je suis fatiguée. Hein, tu es fatiguée, hein? tu es fatiguée. C'est ma vision qui va déterminer si je, le sommeil va avoir l'emprise sur moi ou pas. Quand tu connais ce que tu veux et là où tu vas, tu ne peux pas dire que dans tout un pays, je suis sûr qu'au Cameroun, on peut compter le nombre de personnes qui ont les Lamborghini ou qui peuvent s'acheter les Lamborghini. Tu ne peux pas faire comme tout le monde Hier, yeah, je voulais acheter quelque chose. On est sorti au quartier ici à 9h52. 9h52. Aucun magasin n'était ouvert. J'ai dit, mais c'est quand un gabonais fait son business, ce n'est pas l'argent ne, ne, qui le contrôle. Le gabonais, vraiment, ils sont, sont spéciaux. vous connaissez que les Soumaliens, les Maliens, les gens ont ça là. Si on a dit que vous pouvez ouvrir à 6h00, 5h59, tu vas voir ça même sur la cadena parce qu'il veut déjà ouvrir. Vous les voyez dans les pays ici, là, comme ça. Ils sont au magasin tous les jours. Et vous avez remarqué que ces personnes-là travaillent nuit et jour. Il y a un endroit qui... Anna, tu es gabonaise Non, la paresse qu'il y a des gabonais, quelque chose qui est légendaire. Il y a un, un endroit où il fait le shawamar. C'est juste en face de la maison ici. Le monsieur là doit être turc ou libanais. Donc, libanais, je pense, parce qu'il parle le français. La majorité des turcs, anglais, encore, ça va. Le monsieur là est dans son magasin. Il fait le shawarma dimanche à 3h. Tu passes là-bas le lendemain à 7h, tu le vois, il est dans le dis, Papa, tu dois à quelle heure? L'homme-là, je suis sûr que si tu pars dans son pays, tu vois les maisons qu'il a construites. C'est la vision ou l'objectif que tu as qui va faire que quand tout le monde dit « Oh, moi je rentre à 17h », tu restes, tu pousses. Dans mon entreprise, j'ai deux personnes qui m'ont marqué dans ce sens-là. Le premier, quand il est arrivé, la première semaine, déjà quand il est arrivé, je couvrais presque toutes les fonctions de mon entreprise. Un jour, je l'entends, il dit à quelqu'un, « Ma patronne m'a déjà gagné. » Tu quittes du boulot ici à 22h, tu crois que tu as tué, tu la laisses. C'est à 22h qu'elle commence le direct. Tu arrives ici à 6h37, tu la trouves qu'elle a commencé le direct et qu'elle est déjà au bureau. Il dit qu'elle elle doit à quelle heure. Et tu viens le matin, tu trouves qu'elle a déposé les colis au sol, qu'on doit partir avec le matin. Elle a fait les colliers à quelle heure Dans la nuit. Tu que tu es au Gabon et même le vendredi c'est compliqué, vu que c'est le jour de mosquée. Maman, j'ai dit que quand tu es au Gabon, tu dois avoir toutes tes choses à la maison. Si tu peux avoir même ton champ, tu cultives ta nourriture chez toi, vraiment, c'est bon. Là on est dimanche, je sais même pas à quelle vont ouvrir. Tu vas voir les Gabonais vas te plaindre que ça ne marche pas, la pauvreté. J'ai plein de messages sur WhatsApp, ça douce. Ça, ça, ça, Vous devez comprendre que si vous agissez comme tout le monde, ouais, je pars au boulot à 8h, ouais je commence mon shift à 8h45. Oh, il est, est 16h45, je vais finir bientôt. Dès Bien que tu finis, oh, je vais faire mes courses. Après je vais regarder un film, je vais dormir. Ma chérie, t'inquiète pas. C'est le, le, le, le salaire que ton patron te donne là, que tu auras toute ta vie. Tu n'auras rien d'autre. Rien. Ne te trompe même pas. Ne te voile pas les yeux. C'est le salaire là. Tes 1500 euros là, c'est ça que tu auras. Ni plus, ni moins. Tu rencontres un homme qui est ingénieur supposant il touche dans les 3500 euros 4000 euros tes copines te disent waouh, tu as touché le chapote waouh, waouh, wow alors que toi tu lis beaucoup de livres tu écoutes des livres audio tu as tes objectifs. Et tu ne te vois pas seulement dans 4 000 euros. Dans 5 ans, 7 ans, 10 ans. Par contre, cet ingénieur avec lequel on veut que tu te mettes, lui, il ne vise pas loin. Parce que dit qu'on vise loin, c'est trop simple. Pouvez-moi avec les, avec les actes. Quand tu vois quelqu'un qui sera riche, la personne travaille sur sa richesse. La personne travaille, tu vas le voir et va te dit « J'ai fini au boulot, voilà. Maintenant, le soir à 19h, il commence à bosser encore. 19h jusqu'à minuit. Chérie, tu vois, voilà le, voilà le projet qui est en train d'avancer. Il y a l'immeuble du pays qu'on veut construire là. Ceux qui seront riches, vous allez voir qu'ils ont déjà commencé à investir à deux, trois endroits. Il a mis de l'argent de côté, il a accumulé même 6 mois d'économie comme ça. On a dit voilà j'ai lancé un petit restaurant là-bas au pays ou bien j'ai acheté des parts dans un restaurant ici. J'ai pris 8000 euros, je suis allé prendre le crédit à la banque. On m'a donné même je crois peut-être 40 mille euros, je ne sais pas en fonction des pourcentages. Allez 40 000 euros, là j'ai acheté les parts dans un kebab là-bas, dans un fast-food. Il t'amène là-bas, il dit que j'ai la moitié de ce restaurant. Quelqu'un qui sera riche, c'est quelqu'un que tu vas voir avec des actes. Il va agir différemment. Faites attention parce que vous allez vous connecter à certaines personnes. Et c'est parfois des amis qui doivent quitter votre vie. Vous avez des amis qui savent que vous serez riche. Ah, je sais que je va réussir. Chaque jour, la personne veut t'appeler... Pour prendre des idées, pour mélanger ces idées avec ta part. Ma, mes idées, c'est ma mine d'or. C'est ma mine d'or. J'ai travaillé dur pour mes idées. Tu sais combien de temps j'ai pris pour développer mon mindset? Tu vas venir comme ça, chaque moment tu prends le téléphone. Oui bonjour, je voulais savoir te saler. Ah tu sais. Donc voilà, tu encourages la personne. Ouais, ouais, est-ce que tu sais que tu peux faire ça Tu le coup. Tu peux même partir comme ça, là, tu crées ça, non Tu peux même vendre ça, non Tu peux même faire comme ça, non Tu peux même faire comme ça, non Oui, après tu vas développer l'entreprise. Maintenant tu vas ouvrir même dans 5 pays. Après tu vas voyager, tu vas aller en Europe acheter ta marchandise. Tu vas de donner les idées à la personne. Tes idées, là, c'est l'argent. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver et bienvenue. Arrête de vouloir te sentir bien que les gens t'aiment. Oh, elle m'aime. Elle m'aime. Elle, elle pense qu'elle suis gentille. Elle. Et... Non, elle utilise ton énergie. Et utilise ton énergie. Quelqu'un te dit que je la nuit, tu passes toute la, la nuit sur les, vous les recherches sur Google pour elle. Même vos maris sur vos énergies comme ça. Hé hey bébé, j'ai tel projet. Te voilà en ligne. Tu fais les recherches. Tu tu lis, tu lis, tu lis. Tu lis, tu lis, tu lis, tu lis, tu lis. C'est facile de dire que je parle là où tu pars. C'est facile de dire. Ah. Tu, tu, tu vas voir les Mercedes. « Oh, tu vas voir les immeubles. »« Mais moi aussi, chérie. »« Mais moi aussi. Hey. »« Hé, hey, chérie. »« Mais moi aussi. »« C'est là-bas que tu pars. »« Je partais là-bas aussi. »« Mais c'est là-bas que je pars. » Premier signe. Regardez leurs œufs ou leurs fruits. Jésus a dit que vous les reconnaîtrez avec leurs fruits. Quels sont les fruits que la personne a? La personne a déjà fait quoi? Tu peux me rencontrer dans une phase de ma vie où j'ai chuté, peut-être tout l'argent que j'avais investi quelque part, on a pris. Mais tu vas me voir, moi me lever le matin. Allez, on attaque une nouvelle journée. Ok, bon. Euh, D'accord, je dois faire ça. Je dois aller regarder. Je dois faire telle formation pour euh, le bitcoin en ligne. Je dois faire tel truc. Ok. La personne se lève tôt. Parce on va peut-être faire du sport, du yoga, je ne sais pas trop quoi. Focus. Pas faire de la lecture. On ne tombe jamais totalement. Mais chaque personne doit toujours avoir au moins un ou deux trucs. Parce qu'on ne met pas tous ses œufs dans un nez, on n'investit pas dans un seul, un seul truc. Mais si ça non Donner les idées des, gens, des business aux gens. Tu dois toujours avoir le business qui te donne 5000 par jour, l'autre qui te donne 2000 par jour, l'autre qui te donne 50 000 par jour. Pendant que tu travailles sur cela, tu cotises l'argent maintenant pour faire ce qui va te donner 200 000 par jour. Dans un domaine différent. Ce qui fait que le tout ne peut pas tomber une fois. Si pour 50 000 tombe, tu sais que tu as encore pour 5 2000 2 000. Le carburant, la nourriture de la maman à la maison, les enfants pour aller à l'école, les enfants, les les pour ce qui donne 200 000 par jour. Tu laisses tu, tu, prends du temps, tu mets ça sur pied. La destination de la personne que tu dis que tu veux te mettre avec lui là, ça se reconnaît par ses actes. Voyez un peu ça comme la, la, la course. Tu rencontres quelqu'un, il a fait son jogging. Toi tu es en train de ton jogging. Il est peut-être à 10 km à l'heure. Toi, tu es à 40 km à l'heure. Il te dit, ben, vous avez le même temps qui restait. Moi, je pars à. Je pars à Libreville, j'arrive, je pars à Libreville. Ma destination, c'est Libreville, il y a les Lamborghini là-bas, il y a les immeubles, il y a la Toi qui es à 40 km à l'heure, je dis, moi aussi je pars à Libreville. Ah, c'est une vidéo. Écoutez, quand je tourne, si tu parles à Libreville, moi je dis qu'il parle à Libreville. Ce n'est pas parce qu'on parle tous les deux à Libreville qu'on va se mettre ensemble. Ok, mais attache ta voiture sur ma parole, on parle. Non, toi qui as 40 km à l'heure, là, 10 km à l'heure va te ralentir. Moi je parle beaucoup en parabole. Hein. Je parle beaucoup en parabole. Et les signes sont visibles au début. Tu regardes la personne, tu vois sa façon de faire. Toi, tu prends un truc, tac, tac, 9h, tu as mis 5 choses au Ça C'est à 10h que la personne dit Bon, voyons comment on va attaquer la journée. Ah. Euh, bon, euh, il faut encore faire quoi là tu vas être frustré. Il y a des livres que j'ai lus qui m'ont fait comprendre. qu'il y a des habitudes qui sont irrévocables. Il y a Stephen Covey, The Seven Habits of Highly Effective People. Les sept les habitudes des personnes effectives ou bien qui ont du succès. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous allez comprendre que ces habitudes-là sont des choses que tu ne peux que les développer si tu veux réussir. Des 24 heures, tu dois les diviser. Tu dois fonctionner sur la production. Je peux passer une heure de temps à pointer 1000 euros. Quelqu'un passe 20 jours à pointer 1000 euros. La différence entre nous deux, c'est quoi? Ce que je connais que la personne ne connaît pas, ce que je connais que je peux faire et que je fais. Parce que l'argent ne vient pas avec les désirs, ça vient avec les actions. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous êtes encore en arrière. Hey ma chérie, tu as un salaire de 550 000 le mois. Waouh, tu es bien. Bon, maintenant que tu as ton salaire, ça va. Et ne cherche plus trop loin. Tu vois encore quoi Maintenant, achète ta petite voiture. Petite, petite voiture comme ça. Voilà. Tu vois déjà cette stalette que souvent tu peux mettre tes pieds dehors, tu pousses avec le pied là, non Petite voiture. La personne ne sait pas que dans tes prières. Dans tes prières oh là là oh Seigneur je reçois ma BMW je reçois mon x 4, 4 je reçois pourquoi tu vas laisser la personne là limitée par sa vision d'elle même pourquoi tu vas laisser que cette personne vienne te limiter toi vous savez ce qui se passe quand vous payez un coach le coach part à l'intérieur de toi il prend tes choses que tu désires, les choses les plus cachées en toi. Il t'aide avec. Il t'aide à les mettre, à les sortir de là et à les comprendre. Vous devez vous mettre en contact et vous rapprocher des personnes qui vont vous faire croire que c'est possible voilà Sandy qui dit comme lorsque tu veux quitter un boulot, les autres essaient toujours de te persuader de rester pourtant ta vision est autre effectivement et il y a des choses que tant que tu ne fais pas Dieu ne va pas te montrer la prochaine étape moi, c'est en 2016 que j'ai arrêté le travail pour quelqu'un. Je vous parle toujours du dernier boulot que j'avais fait. Dans la maison de repos, on m'avait griffé toute la nuit. Là. Je suis sortie et dit que ne... c'est bon. J'ai fini avec la, le boulot d'aide de, de, de, de, de soignant. J'ai fini avec ça, je ne fais plus. J'ai y a des amis que jusqu'aujourd'hui, font ça. Jusqu'aujourd'hui, six ans plus tard, ils font toujours ça. Et on sait tous la limite du salaire des aides de soignants. On connaît. Il y a un certain quota de salaire que tu ne peux jamais dépasser. Bonjour Bertrand. Bonjour Bertrand, je te bénis. Il y a un quota de salaire que tu ne peux pas dépasser. Yolande Fabiola... Je ne lis pas les commentaires, je vais même d'abord te bloquer. Tu as compris ma chère Je pense que tu n'as pas besoin de moi. Quand je viens me mettre pour le direct, ça veut dire que j'ai un message à vous passer. Je ne suis pas venu ici là pour faire la causerie. C'est que vous aimez ça Vous aimez venir dans les conversations, vous n'avez rien à faire. Les gens aussi qui, vous, qui font le direct n'ont rien à faire. Elle va ton commentaire et vient. oh, tu as de beaux cheveux. Oh, merci. Regarde. Oh, tu as acheté ton ton, ton, ton tes, bou tes boucles ou. Oh, oh j'ai acheté ça. Euh... Je suis pas dans les conversations vides. Je suis pas mal dedans. Donc si c'est ça que vous cherchez, vous allez partir ailleurs. <coughs> ce qui est le plus important vous avez besoin de vous discipliner vous avez besoin de vous discipliner la vision que tu avais, tu es là tu dors sur le même lit que ton enfant ça te dit rien Voilà l'enfant à côté de toi C'est chaud, ma chérie, tu ne peux pas continuer avec ton petit salaire de 60 000. Il faut que tu bouges quelque chose dans ta vie. Tu n'arrives pas à joindre tes, tes deux bouts. Fin de mois, ça ne va pas. À la fin du mois, tu ne t'en sors pas. Ça veut dire que tu es bloqué quelque part. Et l'esprit vous montre toujours comment sortir de ce blocage. Seulement, vous n'écoutez pas. Nicole Fondio, mes numéros sont sur le, sur le direct et sur la page. Tu dois agir intelligemment. Les 900 euros qu'on te donne chaque mois, ils savent que ce n'est pas assez. On te donne 900 euros, tu as l'enfant. Le loyer déjà prend 400 euros. Tu as faire qu'on même 500 euros le mois, ma chérie. Il faut manger, il faut se vêtir. En fait, on te donne juste le strict minimum pour que tu ne meurs pas, pour qu'on ne dise pas que tu es mort. Ça vous met pas la puce à l'oreille. Et certains d'entre vous, vous avez peur de lancer vos activités totalement. Oh, je veux pas que. Parce que, le, la, parce que la CAF me donne l'argent. Je ne veux pas qu'ils voient dans mon compte que je vends les choses. Ma chérie, le petit 1000 euros qu'ils te donne là, c'est ça qui te fait que tu ne penses pas. Si tu vends les gaines, 100 euros la gaine. Est-ce que tu sais qu'il te faut forcément vendre 10 gaines par, par mois Bon, supposons que tu as acheté la gaine à 20 euros en ligne. Tu vends à 100 euros. Donc, tu te retrouves avec transport et tout ça. Donc, ça te prend 25 à 30 euros. Donc, par gain, tu profites 70 euros. Et tu sais que si tu postes bien, tu apprends à faire de belles vidéos. Apprends à faire de belles vidéos marrantes. Tu introduis tes produits dedans. Par jour, tu peux vendre au moins deux gains. Ça veut dire que tu te retrouves chaque jour, tu as fait 140 euros tu te fais 200 euros mais 60 euros toi pour les produits donc je fais 140 euros par jour ça veut dire qu'en dix jours tu es déjà à 1400 euros tu as peur de te lancer parce que tu veux le confort hein? vous ne savez pas que les gens qui sont les entrepreneurs qui sont en train de changer leur vie et la vie des autres personnes ont pris un risque à un moment votre problème c'est que vous n'aimez pas tu ne peut pas avoir le confort et l'argent. va à avoir le beurre et l'argent du beurre, on doit quitter. Je lui dit, pendant une période, où je me suis lancée. J'ai pris toutes mes économies. J'avais 2000 euros d'économie, j'ai pris tout. Et les trois prochains mois, chaque fois que je recevais un peu de sous, je réinvestissais la moitié. Il y a l'histoire de cette dame qui s'appelle... Euh, Lisa Nichols. Lisa Nichols. Lisa Nichols, c'est une femme qui a. Elle s'est mariée à 53 ans, tu penses. Elle est devenue l'une des femmes les plus riches des États-Unis, noire américaine. Il y a une partie de son histoire qui m'a beaucoup plu. Quand elle était enceinte de 7 mois, le père de son enfant est en prison à Perpétuité, donc elle savait que son fils n'allait connaître son père qu'à travers les barreaux de la prison en quelque sorte. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Elle a un peu galéré, galéré. Quand l'enfant avait 5 ans, elle a commencé à se décider que je suis fatiguée de ce boulot de secrétaire où ça ne va pas comme ça. Je veux créer un futur pour moi et mon fils. Pendant trois ans, elle est quittée de l'appartement de trois chambres qu'elle avait. Elle est partie dans une chambre. Son colocataire fumait euh, le truc là. Le truc, les, les herbes que les gens fumaient. Elle dit que souvent la nuit, quand elle devait bosser, elle prenait la serviette et mettait en bas de la, de la porte pour que la fumée n'entre pas dans sa chambre. Ça a tout fait son fils. Pendant trois ans, L'argent de ses mèches, elle faisait plus ses cheveux. L'argent des ongles, L'agent du make-up, L'agent des habits. Même le mando, elle ne partait pour mando avec l'enfant. Chaque semaine, dès qu'elle avait un peu d'argent, elle économisait seulement. Un peu d'argent, elle économise. Un peu d'argent, elle économise. Elle a fait ça pendant trois années. Et pendant les trois années, là aussi, elle se documentait, elle lisait, elle partait souvent des séminaires. Après trois ans, elle dit, ok, il faut que voir combien j'ai dans mon compte d'épargne. C'est pour lancer ma boîte. Elle demande le solde de son compte. On lui dit, madame, vous avez 63 000 dollars. Elle faisait un petit boulot. hein. C'est pas qu'elle était ingénieure ou bien architecte ou bien... Non, non, non, non. Elle avait un petit boulot. Elle avait économisé en trois ans 63 000 dollars. Elle n'a pas eu besoin maintenant que quelqu'un vienne encore lui donner. Quand tu as déjà 63 000 dollars, en termes de millions de francs, cfa, Ça, ça c'est combien même? Calculez, vous me dites. Imagine, tu as ton petit boulot où tu es peut-on me dire quoi Parce que vous serez surpris de savoir votre pouvoir d'attraction. Tu es aide-soignante. En trois ans, tu économises les sous. Donc tu ne fais presque rien. Pas d'ongle, pas de make-up, pas de McDo. En trois ans, je te retrouve avec 60 000 euros. 60 000 euros. Elle a eu le fonds de commerce. Pour lancer sa boîte de coaching. Aujourd'hui, elle a des best-sellers qu'elle a écrit. Aujourd'hui, elle a fait des conférences à travers le monde. Et elle a acheté un immeuble au Wall Street. Vous voyez l'endroit où il y avait les tours jumelles là. Wall Street Center. Elle a carrément tout un immeuble là-bas. Parce que l'argent te donne de la puissance. Money gives you leverage. Leverage, c'est-à-dire L'argent te donne des possibilités L'argent te donne les possibilités Et beaucoup d'entre vous manquez de possibilités Parce que vous êtes seulement bloqué Que je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas Pendant ces, ces trois ans Elle a développé la capacité De ne pas dépenser seulement pour dépenser vous croyez qu'après, là, elle a passé son temps au McDo seulement pour dépenser l'argent. là hein? Elle a appris à acheter ce qui était essentiel. Et c'est des choses que vous achetez souvent. Des... Il y en a parmi vos questions. On te dit que on t'achète les habits ou bien on te donne l'argent, tu économises. La personne va dit que je veux les habits. On t'achète les habits ou bien on te donne une, une part dans cette entreprise. La personne m'a dit, je veux les habits. Et fais quoi avec les parts Tu fais quoi avec les parts Donc vous devez être très sage. Soyez très sage. Le monde est en train de changer. Les gens sont en train de se rendre millionnaires. Donc, quelqu'un reste comme ça. Il fait le calcul ma plan. Il économise ici. Il pas investi là-bas. Il prend ce qu'il a eu là-bas. Il paye l'ouvrir quelque chose de physique. Et apprenez à jongler l'argent comme ça là. Pas que tu es dans la crypto, tu restes que dans la crypto, crypto, crypto. Tout ton reste que dedans. Si tu te fais un bénéfice là-bas, prends, tu peux pas investir. Tu même investir dans un restaurant, quelque tu vois un de tes amis qui a une chaîne de restaurant, tu te demandes. Tu te demandes. Je veux investir, je veux booster ton business. Ça te dit, je mets l'argent dedans parce que je vois que ça marche. Maintenant, si tu achètes des appareils qui sont plus costauds que ça, au lieu de fabriquer 5 par jour, tu fabriques maintenant 15. Et le bénéfice de ça, lorsqu'on ne plante pas les graines, on ne peut pas bénéficier des fruits qu'elle peut nous donner. Ça, c'est exact, Cornelia. Merci. Et je vous dis encore que ce n'est pas votre entourage qui va déterminer votre réussite. Il y a des mamans parmi vous. Et c'est quand vous vous cachez encore pour l'instant. Vous avez développé votre business de, à partir de rien. Aujourd'hui, tu tournes dans une certaine somme d'argent. User tu dis que la personne ne t'a jamais donné ton argent jusqu'à te bloquer si tu veux pas, tu n'importe comment. Parce que quand, tu, quand la personne met son argent, vous devez vous attendre sur les clauses. Vous signez un contrat. Parce qu'au début des collaborations, tout le monde est tout content. Surtout quand c'est ton argent qui sort de ta poche. Ah, tu veux investir chez moi? Oh, viens. T'as que tu es mon contrat. Tu, tu es ma meilleure personne. Dès que l'argent touche sa main-là, oh, l'argent révèle le caractère des gens L'argent révèle le caractère des gens. Oh. Oh là là. Il y a même des amitiés que je ne veux jamais qu'on parle d'argent dans l'amitié là. Jamais. Nous ne parlons jamais d'argent. il y a des personnes autour de vous qui sont jalouses, vous ne savez même pas. La personne là qui te regarde est jalouse. Pourquoi son argent entre tous les mois Pourquoi il fait des vidéos, les gens lui donnent des offrandes Pourquoi Et Écoutez, je ne vais jamais vous dire mon histoire ici. Si. Je ne vais, vais jamais me fatiguer de vous donner mon histoire. Parce que je vous, vous, quand vous me regardez ici, là, je vous dis encore, ça va percer vos yeux, votre jalousie. Remontez sur ma page Facebook. TikTok, là, je viens de créer TikTok. Celui qui demandait mon numéro, pas dans ma, sur ma description de mon profil. Tu vas voir le lien pour mon WhatsApp. Allez dans mes vidéos d'avant. Vous voyez, quand j'ai commencé à parler, c'est que je parle. Mon langage n'a jamais changé. 2016, 2017, 2018, 2019, c'est moi que je n'avais personne qui me regardait. 2020, 2021, c'est en 2022. Quelqu'un va venir, va voir. Et pourquoi Pourquoi Ma chère, mon chère, quand ça a commencé, ma part avec Dieu là, ça a commencé en 2013, en 2013 que Dieu m'a appelé. C'est que les dons que j'ai aujourd'hui c'est depuis 2013 que Dieu m'a dit que tu vas guérir les gens. Tu vas faire ceci. Est-ce que vous pensez que quand il m'a dit ça comme ça le lendemain, les gens, j'ai prié que comme ça quelqu'un est guéri? Non, dès qu'il m'a donné la parole, les problèmes ont commencé. J'ai perdu mes papiers, j'ai été mère célibataire, j'avais pas d'argent. L'une des personnes les plus pauvres de mon église. Je vous dis souvent dans mes vidéos que j'avais deux habits. On connaissait que si elle n'est pas venue avec l'habit vert, elle est venue avec l'habit noir. Tous les dimanches et les mercredis. Même les prières de vendredi. Ce n'est pas que je n'avais pas l'argent en tant que ça. Mais mon argent, je l'économisais. Je partais, je faisais un truc. Je vous ai dit qu'à un moment j'économisais pour pouvoir prendre les maisons, louer les maisons et les relais sous-louer. Tu vois une petite fille de 26 ans, là, que elle a dit qu'elle a deux maisons, trois maisons. Dit, mais tu es petite comme ça là. tu vois, tu vois, Parce qu'elle mes. tu vois, j'ai 500 de mis de côté. Après 900, après 1000 pan. Je prends les 1000 pan. Je, je loue la maison d'abord, je prends la marchandise, les, les, les, les, les, les, les, j'achète les lits en ligne. Eh bien, je meuble la maison, je peins les murs moi-même, moi-même. Un jour, j'ai payé un monsieur. Je prenais jamais quand je prenais une maison de 5 chambres comme ça. À l'époque, je n'avais pas l'argent pour payer les ouvriers. Donc, je me rappelle, il y avait le parquet dans la maison. Là, il n'y avait, avait pas le parquet. Et le monsieur, j'avais trouvé un Jamaïcain en Angleterre qui pouvait me mettre le parquet à 150 pounds. Et le parquet, même, tu pouvais l'acheter pour une chambre de euh, 16 mètres carrés acheter le parquet même de je ne sais pas combien j'ai carrément oublié les prix c'était le tour de 2014 comme ça donc je l'ai appelé pour la première chambre j'ai acheté le, le, le bois il dit que je veux aussi voir comment mais le paquet Si je suis allée à la ligne j'ai vu je n'arrivais pas professeur youtube le temps -là, ne pouvait pas m'aider Il regarde comment il fait la première chambre. Il a peut-être 1 1h30 pour faire le paquet. Je suis parti acheter les mêmes outils. Je voulais faire la deuxième chambre. J'ai passé huit heures de temps. J'ai scié. Parce qu'il y a une façon de mettre là, tu devais faire que ça clique ensemble, ça s'enclenche ensemble. Ça s'enclenche, clique, clique, clique. Tu mets après, tu, dis un dois le marteau. Tu tapes, tac, tac, tac, ça rentre dedans jusqu'à ça. Quand il finit la chambre, <rire> non, c'est pour ça que j'ai appris à payer les gens pour qu'ils fassent certaines choses et que j'ai commencé à valoriser mon temps parce qu'il me suis dit que si je passe 8 heures de temps ou 9 heures pour faire quelque chose alors que j'aurais pu payer quelqu'un 150 ans avec les 150 ans, je peux aller développer ma tête. Je conseille les gens. Et pour conseiller les gens, il faut que j'ai de la substance dans ma tête. Donc au début, je n'étais pas connue pour euh, directement. Je lisais beaucoup de livres. Je lisais beaucoup. Je lis, je lis, je lis. Je viens, je retranscris ce que j'ai lu. Je lis en anglais. Je viens de dire en français. Et quand je donne comme ça le contenu, ça augmente ma sagesse. Et crois-moi, si tu lis 10 livres et une autre personne a lu zéro livre, tu as déjà quelque chose que tu connais de plus que la personne. Et maintenant, tu as choisi les bons domaines. Les livres doivent être dans le bon domaine. Il y en a parmi vous, vous avez ça dans le temps peut dans, dans l'alimentation, coach en nutrition. Tu peux être coach en développement personnel. Dans, dans le développement personnel, il y a plusieurs allées. Il y a plusieurs fois. Tu peux être dire, tu, tu coaches les gens pour qu'ils économisent leur temps. Gestion de temps. Tu peux être coach pour le temps. Coach en mission de vie. Miles Mondro, tu l'écoutes tout le temps. Miles Mondro va beaucoup t'aider dans ce sens-là. Si tu lis seulement quatre livres de, de, de Miles Mondro, quatre. Tu peux coacher, tu peux lancer ton business coaching en mission de vie. coach financier coach d'entrepreneur on dit coach coach coach ça ça coach spirituel Et sur le chemin, vous allez rencontrer des gens. Parfois, tu es dans ton ascension. On m'appelle à une époque, j'ai connu un monsieur. C'était l'une des personnes les plus riches que je connaissais à l'époque. Et la personne m'avait tellement sous-estimée. Si bien que la personne ne pensait pas que moi aussi, je peux avoir l'argent. Parce que la personne m'avait rencontré. Tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas été à l'école, tu n'as pas fini vraiment, tu n'as pas dit que tu as la maîtrise ou bien le doctorat. Et moi, j'ai fini ma comptabilité, j'ai fait l'expert euh, comptabilité, tout ça là. Mon salaire, c'est 5, 5 000 pounds le mois. 5 000 pounds. Maintenant, j'avais remarqué que quand je, quand je venais avec des, des rêves très grands et que je faisais l'erreur de parler de mes rêves à cette personne, la personne me bloquait. Mais non, pourquoi tu veux acheter le genre de voiture là Pourquoi tu veux la Mercedes qui est comme pour moi Alors, Tu vas y te comparer à moi. Moi, je touche 5000 euros le mois. Toi, tu devais plutôt... pas prendre une petite Yaris là, non Va prendre la petite Yaris. Donc, ça, c'était un complexe que j'ai beaucoup eu à une époque de ma vie. Et j'ai dû beaucoup prier pour briser... Cette influence, c'est la personne qui va te regarder. Ah, attends, tu, tu vends vas maintenant plutôt les, les croquettes, <rire> ok. Ah, tu, tu vends les mèches, ah, ok. La meilleure revanche, c'est que tu es des stratégies. Et ces personnes qui sont dans le conventionnel ne savent pas que le monde est en train de changer. Il y a l'argent sur les réseaux sociaux. Il y a l'argent en ligne. Moi, je suis docteur, je suis cardiologue. voilà Les cardiologues qu'avant, je venais impressionner que quand avait 7000 euros le mois. Il y a les entrepreneurs que à la maison, ils se font 10-15 000, 000 euros le mois. Ne laissez pas Bonjour Tonko. Ne laissez pas ces personnes avec leur petite vision venir vous bloquer. <rire> Je me demande si Brenda Bia, c'est ma soeur. Notre président, Paul Pauvier, avait trompé sa femme avec ma mère. Ouais. Je crois que ma mère avait couché avec le président. Peut-être c'est pour ça que je ressemble à Panda bien. Parce que ma mère était métisse. Si elle était encore vivante, tu pouvais lui demander. as compris <rire> euh, Les œufs miroirs, c'est la prospérité. Quand tu en vois beaucoup, l'argent qui en est en train d'arriver. La clé, c'est que quand tu reçois ton premier agent, premier agent tombe dans ta main. Investis-le. Deuxième agent tombe, comme tu as investi là, le, le fruit de ça. Ne mange pas. Ça, ce sont tes enfants là-bas. Plante encore les enfants. Les petits-enfants vont naître. Tu prends les petits-enfants, devinez, tu fais quoi d'eux plante voilà et vous devez avoir plus d'une source de revenus l'argent doit venir tu dois avoir plusieurs, plusieurs degrés d'argent l'argent qui tombe dans ta main chaque jour l'argent qui tombe chaque semaine l'argent qui tombe chaque mois Donc, tu prends le premier le premier business que tu connais, c'est l'élevage. Comment c'est l'élevage? Ta première portée, le bénéfice que tu te fais dessus, tu peux prendre, tu peux lancer une petite restauration quelque part. Ce qui fait que tu as l'élevage et la restauration maintenant. Tu prends un peu de temps maintenant pour bien développer ça. Tu mets bien l'huile dessus, que ça glisse bien. L'argent que, que ça donne, tu remets encore dedans. L'argent que ça donne, tu remets encore dedans. Tu augmentes les ports. Au lieu d'avoir 5 ports, tu m'étends, tu as 15 ports. Tu remets encore l'argent là-dedans. Quand ça a une certaine stabilité, le bénéfice de ça, tu prends, tu peux ouvrir un troisième business. si on t'a trompé tu es la première personne qu'on trompe si tu vois les gens qui ont les grands immeubles là si la personne te dit combien de fois il a perdu l'argent si tu te dis même les sommes qu'il a perdu tu vas fuir Tu vas te dire que j'ai perdu 20 millions l'autre jour là, voilà, j'ai mon tour de 4 millions qui est tombé j'ai mon tour là qui est tombé un de mes chauffeurs a pris mais il ma marchandise de 10 millions il a fui avec il est parti dilapider, il me dit qu'on l'a braqué en route alors que c'est lui qui a pris tu vois que tu as perdu l'argent. La, le, euh, <rire> le business, mon frère. Il faut avoir le cœur. Il faut avoir le cœur du lion. Il faut prendre le risque. Le risque. Le risque. Parce qu'on vous a, il, y a une, il y a un mensonge qui est dans la tête des gens qui ont peur de se lancer. Tu sais, quand tu fais le business, tu ne dois jamais perdre de l'argent. Tu ne dois jamais euh, glisser. Non, ça doit toujours bien marcher. Les, pubs, les personnes que vous regardez, sortez là, vous regardez les immeubles dans votre quartier. Demande à voir le bailleur qui a construit l'immeuble là. Il va te dire combien de fois ses employeurs, les employés, pardon, sur le chantier, combien de fois on a volé ces choses. Il va te dire combien de personnes sont venues voler les choses là-bas. Ça va empêcher qu'ils finissent l'immeuble. Parce que vos parents vous ont trop doloté dans l'enfance. Moi, ma mère s'en foutait. Hmm. Elle te laisse à vos quartiers, elle pas au bar elle vend sa, sa, sa boisson. Ma mère m'a un peu habituée avec l'argent. J'étais habituée à avoir l'argent très tôt. Ma mère rentrait le soir comme ça, elle avait généralement la recette de la journée. Beaucoup d'argent dans sa main comme ça. Là. Elle avait une petite boîte où elle mettait tous les pièces, de 5-500. Il n'y avait pas de 100 francs dans notre maison. 5, 500 Et moi, j'étais un peu une voleuse. n'était pas un enfant qui vole, vraiment. Il était très droit. Quand il sautait souvent, il me laissait au bar de vente. Il était droit. Ma mère avait la vente emportée. À Tungan, qui connaît, à Bafoussam. C'est plus tard que j'ai compris la façon de fonctionner de ma mère dans le business. elle vendait la boisson, elle cuisinait, tu la elle lève tôt, elle fait la nourriture, il y a la boisson, Donc, parce que tu vas venir manger, tu vas sûrement boire, si tu viens boire, tu peux avoir faim, après elle va prendre l'argent encore investi, elle avait une cabine téléphonique à un moment, après elle a pris la couture, T'es en ville. Mais L'ancien marché des chèvres, là. Ce que les principes que je vous enseigne, ce sont des choses qui sont aussi vieilles que le monde. C'est pas parce que tu es arrivé en Europe que tu, tu as oublié tout ce que tu connaissais du business en Afrique. C'est quand je suis arrivé en Afrique que mon instinct de business s'est vraiment réveillé. En Europe, quand tu es en Europe, tout ce qu'on a pour toi comme vision, tout ce qu'on voit pour toi et qu'on te dit, cherche à voir le CDI. C'est des, des voit. Non, arrêtez pour ça, bon Idée de business, vous aimez trop ça. Je ne fais pas partie des TikTokers qui m'ont dit que 5 idées business pour les à, à moins de à moins de 20 euros. Je ne veux pas dire. Est-ce que vous allez venir prendre les idées là vous n'avez rien fait avec? Chaque jour qu'il parle ici, là vous avez commencé quoi depuis qu'il parle. Vous n'avez même pas besoin des idées des autres personnes parce que Dieu vous montre déjà vos idées. Vous avez déjà les idées. Mais vous ne voulez pas agir dessus. Et moi je n'aime pas la tautologie. Je n'aime pas quand on fait le Dieu t'a donné une idée, je n'ai pas agi dessus. Pourquoi tu vas encore ah, chérie, Je connais ce que CDI veut dire. <rire> ne pense pas que. J'ai tapé 13 ans à l'étranger, j'ai fait 4 pays trois pays visiter plein d'autres donc c'est très bien ce que pays veut dire ma chérie très bien mais c'est quand je suis venu en Afrique que j'ai appris les règles du succès venez voir étudiez, étudiez bien vos oncles qui ont l'argent là parce que quand vous pensez que quand vous arrivez en Europe voilà je, je suis arrivé en Europe je connais déjà hein? non tout ce qu'on veut te faire maintenant tout ce qu'on veut quand tu arrives là-bas, c'est seulement ton petit travail. Dès qu'on te signe un contrat. Parfois, il vous dit, venez au pays voir comment les gens les gens mangent l'argent. Venez au pays voir. Tu vas voir quelqu'un va se lever là. Il va dépenser 500 000 aujourd'hui. Converti en euros, tu dis, ah, ça c'est 700 euros, non. Tu es sauce. 800 euros, non 2-3 jours plus tard, 300 000, 200 000, 400 000, tu restes un mois avec la personne. Hey! hey, hey, hey. Toi en Europe, tu es dans ton... Et le truc c'est que le système européen te bloque de telle façon que tu ne penses même pas que tu peux aller chercher l'argent ailleurs, que tu peux créer quelque chose, que tu peux acheter quelque chose, que tu vends. Te voilà. Tu es dans 2000 euros le mois. Tu stresses. Les cheveux, tu as les cheveux blancs. Fin du mois, comme ça, là, tu vois l'argent qui euh, dépense, voyez, facture taxes impôt 2000 euros rentrent dans ton compte comme ça là d'ici le 9 ou le 10 du mois tu as 300 euros dans le compte divine lumière. Tu viens en Afrique, surtout au Cameroun. Quand d'arriver au Cameroun, je regarde. J'ai un ami là, le premier mois que je suis arrivé, me dit, ici au Cameroun, tout le monde a au moins deux choses qui donnent l'argent. Je reste la première semaine. Chaque jour, je vois, madame, il faut acheter ça. Il faut ça. Dépense, dépense, dépense. Et je dis, yeah. Même si tu viens de même que tu as économisé l'argent pour passer des vacances. Tu ne vas pas passer un mois comme ça. Il y a un rythme de vie que tu ne peux pas avoir. Vous savez que beaucoup d'entre vous, vous ne pouvez pas rester au meublé pendant un mois. Non. 50 000 le jour par jour. Pendant 10 jours, ça fait combien? 500 000. 30 jours. 1,5 million. Et là, il faut manger chaque jour alors. Tu n'as pas la voiture, il faut louer la voiture. Ce n'est pas le qui veut. Nous hein. nous rendons compte que tu vois la petite maman là au carrefour, là, au quartier. Elle met ses quelques tomates avec couvert, condiments. Tu t'assois là-bas, une heure de temps, tu vois comment les gens achètent. Tu vois que la femme, c'est si au moins fait la recette de 30 000 aujourd'hui. Quelqu'un vient, il prend, tac, il donne 500. Deux secondes plus tard, l'autre vient, tac. Tu vois, elle vend les tomates comme ça, elle a la boutique à côté. Elle vend le pain, le lait, les œufs les. Et les brosses à dents, les pattes d'antifrice tu observes après tu vois l'autre le soir n'a pas fait le poisson brisé après tu vois l'autre tu te rends compte que chacune de ces femmes-là elle va te dire qu'elle rentre le soir au moins avec 10 000 qu'elle a mis dans sa poche 10 000 fois 25 jours c'est un travail par les dimanches. ça fait 250 000 elle a peut-être une tontine ou est-ce que chaque semaine elle met peut-être 25 000 ou 30 000 après tu vois va tu dire déjà acheté mon petit terrain là-bas à lundi mais tu vends les tomates, non? comment tu achètes le terrain Le système. Toi, tu es en Europe, là-bas, tu attends d'avoir 15 000 euros pour aller acheter le terrain au pays. C'est votre tête. On s'en a sucer votre cervelle, vous n'avez pas les idées. Vous n'avez pas les idées. Comme je vous parle, là, vous avez l'argent, vous avez un peu d'argent, là Très peu de personnes vont réfléchir comme je sentais dit là. Vous savez que le mois prochain vous allez encore souffrir. Le mois d'après vous allez encore souffrir. Moi je, je, quand je vois quelqu'un qui aime la bêtise, moi je... je dis, ok tu veux devenir bête, sois bête, si tu veux devenir pauvre, sois pauvre. Sois pauvre, hein? c'est un choix. C'est un choix, tu l'as bien fait ton choix. Vous avez rejeté le savoir. Vous allez souffrir. Et ne cherche pas à impressionner les gens quand tu te cherches. Quand tu te cherches, tu ne cherches pas à impressionner les gens. j'espère que vous allez. Ça va, ça va ranger vos, vos pensées. Vous n'allez plus manger là, le bénéfice de votre business. Vous allez économiser. Et ce qui est bien quand tu économises, dans le processus d'économie, tu vois, tu as une tontine que tu bouffes tous les six mois. Dans le processus d'économie. <coughs> Ton esprit commence à chercher ce que tu vas faire avec l'argent là quand tu vas prendre. Supposons que tu as une tontine que tu prends 12 millions l'année. Tu as une autre tontine que tu prends. Moi j'aime les grosses tontines. Hein. Allez, tu, que tu prends là. La... Tu bouffes la tontine. Un, un million c'est quoi Il était dans une, une tontine comme ça, non Ils m'ont même fait chier un moment. Il dit que pardon, regardez vos bêtises là. Un million c'est quoi Pendant que tu en train d'économiser, coloniser des idées maintenant des sont en train de réfléchir je commence à voir ça se ça donne plus d'opportunités parce qu'il y a d'autres personnes parmi vous que il y a certaines sommes que vous n'avez encore jamais tenu dans vos mains puisqu'on a dit que c'est pour tout on t'a jamais dit que prends voilà 12 millions cash en un an tu peux toucher 12 millions chaque mois un million tu dépenses un million mais tu portes 12 millions comme ça, là. tac. Oh là là. Oh là là là là. Tu te sens différent. Oh. Mm -mm. Mm. Il y a une antion là qui vient sur toi. Un de élève. Et ça vient avec la discipline, la planification. La richesse pour vous, ce n'est pas dû d'être riche. C'est la chose la plus facile. Et c'est parce que c'est facile que les gens n'y arrivent pas. Tu vas juste tuer ton ego. Tu n'essayes pas d'impressionner quelqu'un. Oui, I'm not trying to impress you, girl. I'm not trying. Oui. des gens qui me voient souvent ça quand ils arrivent dans, mon, dans un de mes bureaux, ils voient le nombre d'employés que j'ai. Arrive, madame, bonjour, madame, madame, madame, c'est toi qui as tout l'envoi. Si madame, madame, madame, oui, moi, c'est un t-shirt, ah, même un t-shirt. shirt pour que ton agent entre. Première chose, n'essaie pas d'impressionner quelqu'un, tu vas très vite tomber. parce que les gens vont essayer. Oh, maintenant que tu es un peu, il faut que tu faut quand même que tu regardes ton niveau, tu, tu dois élever ton niveau de vie. Mais toi-même, quand même, regarde, tu dois aller. Hein? Hein? Hein? Hein? Attendez-moi bien. Qu'il a pas. Go, so. Go, tu ne tues pas sans toi. Boubou, c'est quoi ça sur toi Et tu vas voir que c'est quand ces personnes vont venir. Mais, mais voilà, regarde, avec tout ce que tu as maintenant, tu devrais déjà commencer à faire ça. Non. Ce qui est bien avec l'argent, c'est que quand tu commences à multiplier ton argent, tu veux encore le multiplier. Ça, c'est un truc. Mais c'est moi un petit. C'est funny. Plus je veux investir pour avoir un encore donc tu as mis la première règle, n'essaie pas d'impressionner quelqu'un. Deuxième règle, tu dois avoir un plan. <rire> tu dois avoir un plan. Je commence avec le foléré si ré de luxe. Tu vas avoir ah, on te fait des belles étiquettes à 200 francs l'étiquette. Donc, 100 francs d'étiquette, les belles étiquettes qui brillent, noir là. Les boîtes, tu prends les boîtes, tu les achètes peut-être à 150 ou 100 francs. C'est les Chinois, là. Je crois que c'est 100 francs, la boîte, et 50 le couvercle, un comme ça. Donc, ton emballage peut te coûter 300 francs maximum. Tu peux vendre ta bouteille de follerie facilement à 700. Et tu mets vraiment le... Tu vois, tu pars en ligne, tu regardes les recettes de folerie Tu regardes, tu regardes. Tu développes, tu n'as pas des recettes que c'est particulier. Tu mets un peu de gingembre, du gingembre caramélisé, un peu de vanille qui vient du, du Pakistan. Je ne sais pas, des trucs. Tu fais même plus au goût de folérés. Folléré à la vanille. Folléré à l'ananas et au gingembre. Folléré à, à la fraise. Bon follerie au miel. Voilà tes gammes de follerie déjà. Eh hein. <rire> hey, Seigneur, l'argent est facile. Oh, l'argent est facile. Ah, oh, Seigneur. Règle numéro 3, il ne faut pas chercher à commencer trop haut. Commence là où tu es. Avec ce que tu as. Commence là où tu es avec ce que tu as. Ça va faire que, oh j'attends que mon oncle, mon oncle a dit que dans six mois il va me sponsoriser, il va, on est en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça veut dire que c'est mars l'année prochaine que tu vas commencer Tu sais ce que, combien, comment tu peux développer 50 000 en 6 mois Tu sais comment tu peux développer 50 000 en 6 mois Pour seulement 20 000. Tu lances le foreré qui vient là. À Angela Raphaël, tu peux faire des étiquettes. Tu vois le gars, tu lui donnes même 2 000 qu'on tu conçois l'étiquette. Ou tu pars toi-même en ligne sur canva.com. Tu payes la connexion à 500. Tu t'assois sur canva, tu, tu conçois ton, ton étiquette toi-même. Mais on va, on va donner 2000 au gars, il te conçoit l'étiquette. Il t'imprime un mètre carré d'étiquette sur le vinyle. Un mètre carré à 2500 ou 3000 maximum. Donc tu viens de dépenser 5000 francs et 500 de taxi. 5500, sur tes 20 000, c'est déjà parti. Tu mets encore la connexion de 500 sur ton téléphone. Tu pars en ligne, tu cherches les recettes de folerie sur YouTube. D'autres recettes. Tu regardes, tu regardes, tu notes, tu regardes, tu notes. Tu achètes des boîtes. Supposons que tu commences avec 20 boîtes et une boîte te coûte 300. Ça veut dire que 10 boîtes c'est 3000 Ça veut dire que 20 boîtes c'est combien 6000 Le taxi pour aller chercher les boîtes, c'était 500. On est maintenant à 6 000 plus 6 500. Ça fait 12 500. On n'a pas encore acheté la marchandise. Elle. Si tu as les boîtes, tu as les étiquettes, tu as la bonne recette. Achète maintenant le foléré même de 2000. C'est même beaucoup. Achète le sucre, les, les arômes. Tu peux dire foléré naturel parce que je me suis rendu compte qu'au Cameroun, ils font beaucoup le foléré avec les arômes maintenant. Trop d'arômes artificiels, trop. Tu peux mettre que foléré bio à base de produits naturels 100%. 100%. 100%. Oh, maman, parce que je n'ai pas le temps souvent. Hein. Parce que je pas le temps. Ce qui est les qualités de business que je fais. Parce que dans le business, les gens aiment tout ce qui est spécial, tout ce qui est euh, naturel. On aime payer le naturel plus cher. Le sucre, vous savez que le sucre, tu peux voir quelqu'un qui, quelqu qui vend les ananas là au carrefour. Tu lui demandes les pots de ces ananas. Il va, il, va pas, il va pas te donner bander l'argent tout ça. Bon, comme tu es gentil, tu donnes que Ça va quand même t'aider dans ton business. Donc il faut quand même motiver la personne. Comme ça, toutes ces pots d'ananas, il va te donner chaque fois. Il va te garder. Tu auras les meilleurs pots d'ananas de, de, de, de, de toute la ville Tu pars, tu payes le gaz. C'est le gaz de ta soeur. Tu vis chez ta soeur. Donc, tu, tu donnes même que Bon, voilà. C'est quand même pour te motiver. Ce qui fait que pour les deux prochaines semaines, tu peux bouillir ton fouleur sous son gaz. Quand vous utilisez quelque chose de quelqu'un pour faire votre business, rémunérez la personne. Ne cherchez pas à vous faire l'argent seul. Tu dis son gaz le premier jour, tu vends, elle ne voit rien, tu ne lui donnes rien. Deuxième jour, tu lui envoies son gaz. Troisième jour, elle va commencer à te regarder mal. Et c'est naturel. ne peut pas aimer ses abonnés comme ça. Javine, je veux pas ce faire, c'est tout. Même le foller ici, même en Europe. fais ça même à Paris. Ce qui est bien avec le jeu de Bissaf, c'est que quand ça touche ta bouche, quand ça rentre dans ta bouche là, tu Tu peux même prendre des petites boîtes pour les échantillons. les prends des petits, petites boîtes comme ça. Je crois qu'au marché, tu peux trouver ça peut-être à 5 ans, 5 ans, Donc quand tu déposes dans le, dans le, le magasin, tu déposes avec des boîtes d'échantillons. Quand les gens viennent, tu peux prendre vraiment, tu peux le faire, on peut dire que ton argent peut partir vraiment sur les échantillons plutôt. Supposons que tu achètes les petits boîtes à 25-25. Tu fais, tu emballes, tu emballes, tu emballes. Et tu précises au vendeur qu'ils donnent une boîte d'échantillons par personne. Peut-être pour vendre, tu peux te balader dans le ministère. Le ministère de la Culture, le ministère des Finances. Tu arrêtes dans ton sac. Tu marches dans les dans les boutiques, dans les magasins là. Pas dans les bureaux. On mange du bon foléré. Bon, pour ceux qui sont diabétiques, j'ai fait ça avec des pots d'ananas. Je n'ai même pas mis de sans sucre ajouté. Oh là là. Oh. Sans sucre ajouté. Oh. Ah. Tu as les gammes de foléré. Sans sucre ajouté. L'autre, tu mets le sucre. L'autre, tu fais avec le miel. Miel citron. Pardon, laissez, j'ai fini avec. J'ai fini avec ça. Mais moi même quand j'étais au Cameroun, je vendais le folleré, ça passait vraiment. Je veux que vous amenez votre foleré à une autre dimension. Je ne vends pas le folleré à 500 francs la bouteille. Tu quittes tout ça. Je viens de parler d'un folleré que la, la, la boîte seulement te coûte déjà pour faire. Ça te coûte 400 francs. Et tu fais ça, tu fais tes cartes de visite. Tu prends quand même 5 000 là. Tu fais, en jean faire. toujours, on te fait 100 cartes à 5 000, je pense. Tu as la carte de visite. Que si vous avez vos événements, je peux vous faire du follerie. À ça maintenant, tu peux encore en ligne. Tu mets encore la connexion de 500. Tu regardes comment on fait le jus d'ananas. Après, tu regardes le jus de gingembre. Le jus de baobab. Un jour on voit tu as ouvert le, la boutique de folérée. Toutes les saveurs de folerie. Tu as même l'usine de folérée. On fabrique les saveurs, les cancans saveurs de folérée. Tu fais le sirop de foléré. Tu fais le folérerie, tu condenses vraiment. Quand quelqu'un reçoit, il prend la bouteille comme ça, il met un peu, il complète l'eau. Il complète. Sirop de foléré, tu vends la bouteille à 3500. moment maintenant tu vas voilà les vacances je suis chez les enfants du quartier là tu leur dis que chaque bouteille de folerie que vous allez vendre à 800 je vous donne 100 francs au lieu de produire seulement 50 bouteilles que toi tu vas vendre seul tu produis 300 bouteilles tu lances les petits dehors ils marchent ils marchent ils vont et vous calculez les grands endroits tu leur achètes les petits vestes là comme ça là tu les habilles bien comme les petits Les gens, les gens bien habillés là, bien beau. Tu cibles les gens dans des endroits comme les Cameko, euh, à l'aéroport, les endroits bien. Où les gens ont l'argent. Tu les envoies là-bas. Tu les formes mais comment parler aux clients Bonjour monsieur. Là, nous avons le foléré. Voilà, je sais, monsieur, peut-être. Si vous avez le diabète. Ou encore si on vous, avait, vous, vous, vous voulez perdre du bois, on a le foléré qui est même euh, foléré, euh, sans sucre ajouté, pas de matière grasse. Voilà monsieur, voici ça. Mais vous pouvez douter monsieur, allez-y. Tu vas voir que les gens vont vous commander. Tu peux même faire le foléré, Un foléré allégé, c'est-à-dire ce n'est pas trop rouge. Parce que souvent il y a le foléré que tu bois, après ta langue est rouge comme ça, c'est noir, ça, ça, ça énerve certaines personnes. Vous voyez comment j'ai pris seulement le business de la boisson. Avec 20 000 francs pour commencer. Donc, on avait pris 20 000. On a fait 20 bouteilles de foléré. Et je rappelle que, avec les 500 que tu as donné, quand tu achètes le premier fonds de commerce, là, quand tu achètes les premiers articles, certains articles vont te servir encore après. Comme les pots d'ananas, tu prends beaucoup de pots d'ananas. À 500 tu gardes le reste Donc, le, le prochain 20 000 que tu vas prendre tu vas pas acheter pour d'ananas tu vas pas, tu vas pas payer le gaz de ta soeur et le faudrait que tu auras acheté peut-être c'est même trop pour la première fois donc tu avais gardé le sucre peut-être tu as acheté beaucoup de sucre et le sucre là, va te permettre de faire même quatre fois je veux que vous preniez votre business à une autre dimension parce que le faudrait dont je vous parle ici au cameroun les gens vont de ça à 100 francs la bouteille et vous avez vu que le, le, le fourlevé de, de. Ça fait enfin, la bouteille, c'est basique en fait. Et quand il y a sucre là pour les arômes, les arômes, tu bois. Mmh, mmh, c'est sucré dans ta bouche là là là. Mais après ça, c'est rien. Après, plus rien. Tu peux même ajouter les boissons, l'eau citronnée. Pour les femmes qui veulent perdre du poids. Concombre avec citron. Je ne sais pas, vous connaissez les fourmis pour perdre le poids là, non. Tu fais même partie où tu fais, tu m'aimes, tu même le thermos pas passe dans les bureaux avec le thermos. Après, tu leur proposes même de mettre une de tes vendeuses de haut là-bas. Avec quatre thermos. On leur fait du thé. Le, le, les pots d'ananas là qu'on a fait bouillir. Quelqu'un arrive au bureau le matin, on lui sert ça chaud. De l'eau citronnée peut-être. Ou bien du thé à l'ananas. Pour brûler les graisses. parce que vous n'avez pas pris une idée, vous n'avez l'avez pas développé. L'argent est parti. On ne jalouse de pas quelqu'un qui fait son business. C'est pour ça que les gens sont jaloux de moi. J'ai dit ah. Il y a tellement de business à dehors. Tellement. Ça qui dit qu'il restait 2000 noms. Donc on a dépensé 18 000 francs. Supposons le premier tout si on va produire 20 bouteilles de folie. 20, et on a dépensé 18 000, on décide maintenant de vendre la bouteille à 700 ou 800 ou même encore, celui qui va décider de vendre à 1000 francs, tu es en train de vouloir briser les barrières dans la tête des gens, ce qui fait que es il faut que tu aies la patience, mettre mes produits au prix que je vends là vous savez que mes produits ne sont pas moins chers vous savez que mes produits ne sont pas moins chers au début quand j'ai donné mes produits aux gens ah mais c'est trop cher qui va acheter ça ah c'est trop cher j'avais une vision j'avais une vision je ne veux pas être le genre de, de, de tradique praticien que tu viens chez moi tu sortes sous les grenouilles tu plonges tes pieds dans la boue non, ceux qui sont venus dans mon local à Maképé, tu arrives à la guérite, tu as le vigile. Tu donnes ta carte d'identité, tu donnes ton nom, on te donne le badge. Tu entres, tu t'assois. Dès que tu arrives, entres, tu as la secrétaire devant toi. Tu commandes le produit que tu veux, tu t'assois. On commande à la salle des produits. J'ai toujours eu depuis le départ une vision. Je connais là où je suis en train d'amener le business que je fais. Une autre personne m'a dit pourquoi tu fais, pourquoi, pourquoi. Il faut bien que je paie les factures. Et il y a des personnes, il y a des gens qui, quand ils te voient vendre quelque chose, seulement l'emballage de ça, fait faites un, un, moi je veux pas. C'est une bouteille tanguy que tu ne connais pas qui avait utilisé la bouteille avant qu'on vienne on y a, même les foulerait dedans. Moi je veux pas. Par contre, tu fais, tu as bien emballé, tu as mis, tu as scellé, tu as mis une belle étiquette dessus. Quand la personne touche ton produit comme ça, lui-même, ça lui fait plaisir. Les gens, les clients sont là dehors, ils n'attendent que vous, ils n'attendent que vous pour développer les produits. J'ai toujours dit qu'un jour, je vais même créer une marque de pain. Je vais vous faire une, une broche de pain comme ça, là à 5000. Ou On vend le pain à, à, à 500 euros. Je vous assure, je vais vous vendre le pain là à 5000. Déjà le carton du pain là, mon frère, j'ai déjà le design à ma tête. Et on m écrit dessus du pain pour... Euh, euh, oh, j'ai trouvé une formule. Quand tu, tu, tu reçois le carton comme ça, là, tu tires, ça fait clic. Ça fait comme ça là. Et dès que tu ouvres comme ça, tu sens l'odeur du pain qui fait... pas t'emballe de pain qu'on te donne dans la boutique on t'emballe dans le papier si le papier ciment c'est non. il te prend un peu le ciment il tape comme ça là il enlève le ciment le, le, le, le ciment sur le papier ou bien il prend les feuilles de, de papier euh, c'est son devoir de l'année passée là les gens qui ont le choix à l'école les feuilles de, de, de, de, des interrogations les dictées tu demandes il déchire comme ça du quartier, il déchire il met tes deux pommes dedans il te donne voilà le pain de vie merci tu peux mettre le nom là, hein? c'est intéressant. L'emballage du pain, c'est manque. C'est même fabriqué, ça avait mis fin. Oui. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et Et puis, grâce. Je vous assure, vous avez donné le même commentaire sur TikTok et sur Facebook. Ça c'est un signe de Dieu. Moi, je dis que je veux apporter les services pour les riches. Parce que les riches mangent, les riches partent à l'hôpital, les riches partent chez les traduits pâtissiers, les riches boivent, les riches accouchent, les riches font l'amour. Hum. Donc, le même service que tu apportes pour les pauvres, là, les riches ont besoin de ça aussi. Il y Yanga de je demande de partager mes enseignements, les gens ne partagent pas. Tu veux quoi? Mais ne vous découragez pas. Hein? Moi, voilà. J'ai fait mes vidéos quand j'avais deux vues. Je parlais comme je parle ici. Écoutez-moi bien. Je connais là où je parle. Vous devez Je ne poursuis pas. Voilà une règle du succès aussi. Ne pas poursuivre la foule. Je peux faire ce direct. J'ai trois clients de ce direct qui vont me donner chacun un million de francs CFA dans les deux, trois jours qui arrivent. Tu viens, tu vois ma vidéo, tu dis, ah, il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent. Je ne cherche pas la masse. Je cherche la crème de la crème. J'ai des riches personnes qui m'écoutent. Je hein. ne me vois pas comme ça là. Il y a des gens avec des chiffres d'affaires, c'est 500 millions de francs CFA. Par hasard, ils sont tombés sur mes vidéos. Par hasard, dit que je veux bosser avec toi. Quand tu commences ta chose, tu dois être sûr de là où tu pars. Ah, tu sais, j'ai lancé depuis, il n'y a que trois personnes qui viennent. Peut-être que je dois laisser. Hein. Jamais. n'ai jamais eu peur de commencer quelque chose. Jamais. J'ai tout dit que moi mes services, je vais apporter mes services pour les gens qui ont l'argent. Tu peux préparer le macabo râpé, tu vends aux gens, tu vends à 1000 francs le plat. Moi je peux pas mon macabo rapé, je vends à 5000. Tu as décidé de et dans la ville là il y aura les pauvres qui vont aller manger le macabo râpé et il y aura les riches qui vont manger le macabo rapé. Donc je n'ai pas besoin forcément que et quand je fais mon macabo râpé à 5000 le plat ou 10000 le plat. Alors, ah, c'est que tu entres d'abord, ça sent bon là-bas. Il y a une belle musique. Tu vois, Mario, le Macabre, on est en écoutant le jazz. Le jazz. Fly me to the moon, let me sing among the stars. -tan -tan -tan. Voilà ma chaîne qui me regarde. Je commence à chanter, soulève la tête pour me regarder. <laughs> oh, beautiful, tu, tu, tu laves tes mains avec le jazz tu laves les mains, le jazz est en train de jouer là tu fais comme ça là tu coupes ton, ton sou sou là-bas tu plantes, tu mets ça dans la sauce Oui. innover, venez avec les idées mettez les concepts vous faites toujours les choses comme tout le monde c'est pour ça que vos clients ne viennent pas tu ne peux pas le héros j'ai eu cette vision là une fois, je suis allé dans un restaurant très chic en Angleterre. Tu t'assois, il y a des roses, il y a la, on met des roses sur la table, euh, il y a de la belle musique qui joue. Euh, c'était des Italiens qui sont venus en Angleterre. Euh, le macabre rapé 5 étoiles. Hein? <rire> ouais c'est Seigneur. Et on me rendu compte que la nourriture que les gens la faisaient n'était pas la particularité que c'était. Que ça avait, c'est que c'était le cadre c'était comme une petite grotte ils avaient fait dans une petite caverne donc tu arrives tu descendis les escaliers tu entres il n'y avait pas trop de lumière il n'y avait pas trop de gens une belle petite musique là on a la pluie au oh. la pluie oh. et là tu t'assois tu commandes c'est comme si on avait pris la mamie de maman martha la mamie du village là parce que la, la, le repas était Cher, petit, mais il y avait un goût dedans. Il y avait un goût dedans. Il y a les gens qui ont beaucoup d'argent de nos jours, mais ils n'ont plus, ils ne peuvent plus aller s'asseoir dans les d'eau avec tout le monde. Mais ils ont envie de manger le plantain frit. Ils veulent manger le, le, le, le pilet. La personne ne peut pas aller s'asseoir dans un petit tournoi d'eau on va prendre le on va mettre le pilier dans le plastique pour lui donner pilet de luxe tu mets le pilier dans la ça fait l'effort en forme de cœur tu lui livres ça c'est dans la en forme de cœur comme ça là le pilet de luxe le luxe ça ne le gêne pas de te donner 5000 francs pour un petit plat de pilet il a l'argent il a l'argent Vos gens ont l'argent. Voilà, vos gens ont l'argent. Ouais. Les gens ont l'argent. Et il y a des gens qui, quand ils veulent acheter quelque chose, ils ne veulent pas se mélanger à tout le monde. Vous-même, certains d'entre vous, vous êtes comme ça. Le billet Cadillac. Hey. Tu arrives quelque part, tu veux bien acheter le couscous cuit. Mais tu ne veux pas qu'on te mélange, tu ne veux pas qu'on te voie. Non, pousse-pousse, puis livrer à domicile. Lancez-moi ce concept à doigt là, vous allez voir. Donc, vous ne manquez pas d'idées. C'est juste que vous n'avez pas compris que ce... Vos idées sont la semence. C'est la réponse à tes prières de depuis. Oh Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Dieu a tout donné depuis. depuis. me to the moon. Let me sing the J'aime beaucoup Franck Sinatra, j'aime aussi Edith Piaf, et puis euh, Manu Dibango, et Nina Simone, Nina Simone aussi chante bien, Nina Simone. Louis Armstrong, le Kanza. Ça sont les musiques des riches là-bas. Divine, bénis ton frère comme il est décédé et sois forte. La dernière règle du de succès soyez obsédé par l'argent soyez obsédé par l'argent matin midi soir money matin midi soir l'argent Qu'est-ce qu'elle peut faire comme de l'argent Qu'est-ce qu'elle peut faire comme de l'argent Ouais. Tant que tu n'es pas obsédé par quelque chose, tu ne peux pas. Certains amis, vous, vous êtes obsédé par vos problèmes. C'est pour ça que vous parlez de vos problèmes à tout le monde que vous rencontrez. C'est pour ça que ce n'est que les problèmes que vous trouvez. Mais que les problèmes. Quand ta fille aime m'écouter, il faut donner de l'argent à cet enfant pour qu'elle commence aussi son business. Donnez l'argent à vos enfants, ils lancent leurs activités. Fly me to the moon. Let me sing among the stars. Obséder n'est pas excessif Même ton gars doit savoir Que tu aimes l'argent plus que tu ne l'aimes Oui on va les savons de déblocage 07 Prends le numéro 0741 Au Gabon 0741 80 080 On a les savons de déblocage non, les parfums de débocage. Tant que tu n'es pas... Et être obsédé par l'argent, ça veut pas dire que tu passes ton temps au travail. Quand tu n'es obsédé par l'argent, tu vas travailler smart. Travailler intelligemment. Comment je fais pour multiplier mon argent C'est différent de... ne pas bosser pour le monsieur, c'est pour qu'il me donne l'argent. Plus je fais d'heures, plus ça va me donner l'argent. Non. Le bon agent, moins tu fais d'heures, plus tu as de l'argent. Et quand il dit que ton gars doit savoir que tu aimes l'argent puisque tu ne l'aimes, ça ne veut pas dire que si un homme vient et il te donne plus d'argent, tu pars avec lui. Non. Il doit savoir que si la physique elle se réveille, la priorité pour elle, c'est de voir comment elle va faire son argent. terminé pour la dose matinale. Hum, on va voir ce que vous allez produire comme agent. Le numéro du Gabon, c'est le 0741 80 080. 074 18 00 80. Donc 074 18 00 80. Et quand tu te lances à ton compte, il te faut développer la concentration pour ne pas tomber. Tu dois te concentrer. L'argent, c'est l'énergie. Tu te concentres sur l'énergie, ça augmente. Bon, je dois y aller. La pluie ne fait que qu'on augmenter ici, là. Donc, Regardez. Il pleut. Beaucoup. Regardez, il pleut. au troisième étage hum. et ne vous quitte pas il faut que vous partez pointer non j'ai donné les conseils allez pointer maintenant avec les conseils sinon moi je vais aller dormir j'aime la j'aime la j'aime dormir quand il pleut ça a le goût hein? <rire> Mais vous devez remplir d'abord vos tâches et vos objectifs avant de dormir quand il pleut. Parce que la pluie, si tu la pluie de doigts là, la pluie de doigts là c'est le rêve. Tu veux dormir quand il pleut, tu vas dormir toute la journée.